Bonjour, est-ce que vous avez envie de mieux connaître l'art de vivre à la française, de découvrir la gastronomie française ou encore de partager des moments conviviaux avec des Français ou d'autres étudiants étrangers Eh bien, nous avons une proposition pour vous. Notre association depuis plus de 40 ans, notre association qui s'appelle Lyon International, a pour objectif d'inviter des étudiants étrangers, tout comme vous, pour un repas à la maison. Ce repas est complètement gratuit pour vous, mais c'est un moment absolument enrichissant pour vous et aussi pour les familles que vous, qui vous invitent. Et ben, je peux vous parler par expérience personnelle, parce que moi aussi, j'étais étudiante étrangère de passage à Lyon. Et nous n'offrons pas que ça à nos étudiants. En effet, nous organisons chaque année plein d'activités, une soirée vin et fromage, une balade dans le Beaujolais, une balade sur la Saône, pour que vous puissiez rencontrer d'autres étudiants comme vous, pour que vous puissiez rencontrer d'autres familles et surtout découvrir les beautés de notre région. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur notre association, vous pouvez visiter notre site internet wwwlion international .com ou visitez notre page Facebook Association Lyon Internationale. Merci beaucoup.